Dans cette vidéo, nous allons parler de Fake Token. Nous allons nous intéresser principalement à la migration de cette crypto-monnaie. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et n'oubliez pas d'intégrer le canal Telegram. Le lien est dans la barre de description. Avant de parler de la migration, sachez que Fake Token est développé sur la blockchain de BNB machine et celle de d'Ethereum. Fag token est lancé avec un total supply de 100 quadrillions, c'est-à-dire 100 millions de milliards de jetons, avec 59% de total supply brûlé. La philosophie de conception du jeton et de la plateforme d'échange qui régit est de lutter pour une finance véritablement décentralisée. Grâce à cette technologie, les détenteurs de jetons peuvent échanger des NFT et des crypto-monnaies sur un protocole de trading de paire à paire. Pour le moment, sachez que la V2 n'est pas encore lancée, mais elle est sur le point de l'être, puisque toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de Fake Token. Sur le site officiel du projet, une partie est exclusivement réservée à la future migration de Fake Token. C'est ainsi que l'équipe, pour satisfaire la curiosité des investisseurs, a essayé de répondre à quelques questions. La première est celle-ci. Pourquoi migrons-nous Nous avons eu l'opportunité de lever l'ensemble du projet basé sur une version améliorée de Smart DeFi avec pas mal de nouvelles fonctionnalités. Et nous avons également retravaillé l'aide économique pour ajouter une taxe pour le marketing afin de faire connaître le projet dans le monde entier. Puis-je encore acheter ou vendre fake V1 jusqu'à la migration L'équipe nous dit que, pendant que Fake Token subit une mise à niveau vers la V2, vous pouvez toujours échanger le fake Token actuel sur n'importe quel DEX ou SEX, qui le détient actuellement Dois-je vendre mes tokens maintenant Vous pouvez choisir de conserver vos jetons ou de les échanger Si vous attendez la migration conservez simplement vos jetons dans votre portefeuille et apportez-les à l'outil de migration lorsque la migration est prête Pas de conseil financier. Gardez à l'esprit qu'il existe actuellement une taxe d'achat-vente de 2% et qu'après la migration, il y aura une taxe d'achat de 4,5% et une taxe de vente de 5,5%. Vais-je perdre quelque chose à cause de la migration Nous réduirons le nombre de jetons pour rendre Feg plus actif pour les investisseurs et les sexes le nouveau numéro d'approvisionnement n'a pas encore été décidé mais nous n'avons plus que trois options 1 billion, soit 10 billions, soit 100 billions c'est à dire 1 milliard, soit 10 milliards, ou soit 100 milliards de jetons avec une diminution du nombre total de jetons vous recevrez moins de jetons de l'outil de migration mais ils seront toujours le même pourcentage de propriété. Si vous possédez 1% de l'offre totale de FEG avant la migration, vous posséderez 1% de l'offre totale de nouveaux jetons après la migration. Vous ne perdez rien. La migration sera-t-elle automatique Pour les détenteurs de FEG, la migration sera manuelle à l'aide d'un outil de migration que nous avons construit. Les détenteurs de rocs seront automatiques, via l'airdrop. Que dois-je faire pour migrer Échangez vos jetons fer actuels contre le nouveau jeton hybride lorsque l'outil de migration est en ligne. Il n'y aura pas de limite de temps pour ceux qui doivent migrer, alors n'ayez pas peur de manquer la migration. Lien vers l'outil de migration il n'y a pas de lien actuel car le nouveau contrat de jetons hybride est en cours de développement et doit encore être audité. Lorsque l'outil de migration est prêt, veuillez l'utiliser uniquement le lien fourni par l'équipe sur notre site officiel. Quelques mois pour la migration. Nous travaillons et auditons un écosystème complexe. Cela demande énormément de travail et de temps par exemple le développement, les tests et l'audit. Et si je rate la migration Vous pourrez migrer à tout moment après le début de la migration. Que se passe-t-il si je détiens un fake sur un sexe tel que Get.io, hotbit, etc. Nous informerons et travaillerons avec les sexes qui détiennent actuellement la fake. Nous déposerons probablement le jeton hybride sur sexes, afin de faciliter l'expérience de l'outil avec notre projet. Dois-je déplacer mes jetons vers un exchange pour être plus en sécurité L'endroit le plus sûr pour vos jetons est dans un portefeuille dont vous détenez les clés et dont vous avez assuré la sécurité. Ne connectez pas votre portefeuille à des sites que vous ne connaissez pas. Ne donnez pas vos phrases clés à qui que ce soit. Et ne les affichez pas dans les paramètres de votre portefeuille si vous êtes dans un lieu public. Qu'advient-il des jetons actuellement brûlés Lorsque nous migrerons vers le nouveau jeton, nous maintiendrons le rapport actuel entre l'approvisionnement en circulation et l'approvisionnement brûlé. La différence est que nous devons retenir environ 10% de l'approvisionnement. Que nous prélèverons sur ce qui devrait aller au nouvel approvisionnement brûlé. Afin de larguer les 10 jetons aux détenteurs de Rox à l'avenir, nous devrons peut-être également retenir certains pourcentages supplémentaires du nouvel approvisionnement brûlé afin de les utiliser comme approvisionnement pour être répertoriés sur les divers sexes ou pour créer nouveau robinet pour la communauté c'est encore en discussion rien n'est encore définitif maintenant voilà la tokenomique du nouveau jeton FEG qui sera mise en ligne le nouveau jeton FEG mis à niveau comportera une tokenique améliorée en ligne avec les besoins actuels du projet les tokenémiques pour chaque transaction seront les suivantes 2% du volume total achat et vente Vont au pool de staking en récompense pour les personnes qui jalonnent leurs jetons, faisant ainsi avancer le montant du projet de revenus passifs. 0,5% des achats et 1% de ventes seront retournés vers le budget marketing et serviront à faire connaître le projet aux quatre coins de la planète. Maintenant parlons du staking. Sur la plateforme de Feg Token. Le migrateur reconnaîtra les jetons jalonnés V1 et V2. Pas besoin d'annuler le jalonnement pour migrer. Les avoir FEC Smart swap. et bien sûr les jetons FEC détenus dans votre portefeuille. Réclamez des récompenses de jalonnement Fake V1 et V2. Retenez que, pendant que la mise à niveau de l'écosystème est en cours de développement, les utilisateurs ne verront pas les récompenses accumulées dans l'interface utilisateur. Si vous avez des récompenses précédentes du côté de BSC dans FDNB ou dans FUSDT, c'est-à-dire les pools de staking de Fegges, la réclamation de ces récompenses se fera avec un outil d'échange de jetons de suivi qui est actuellement en cours de développement. Les réflexions faites à l'intérieur du jalonnement s'accumulent toujours et seront retirées au moment du retrait du jeton du jalonnement dans son ensemble. Retenez que toutes les informations fournies dans cette vidéo sont sur le site officiel de Fake Token. Vous pouvez vous y rendre pour plus d'éclaircissements. Au cas où vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre canal Telegram pour plus d'informations. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ciao